Eh bien, salut tout le monde, c'est Tipsatex, on se retrouve aujourd'hui pour le clip du dimanche 52 Et oui, euh, je suis de retour, pourquoi je n'étais pas là à cause d'un petit problème de micro et de problèmes de santé Y compris, on va dire, entre guillemets, familial euh, Je raconte un peu ma vie, mais on va directement passer à ce clip du dimanche 52 Réalisé par Tipsvolt, et oui, un nouveau moment de la tips parce que tips raised euh, ben, il, il s'est cassé malheureusement il allait dans la nexus bon alors je te souhaite euh, que du bon jeu et tout alors, on commence par tips vault en mme sur studio il fait un, une collate un, un troisième kill et un quatrième kill pour une quad on screen gg à toi on va passer au clip fail réalisé par moi euh, si je vous sors plus des clips de malade et tout c'est juste que ben j'ai pas de chance et on en témoigne maintenant sur Green en mme première game je, je jarde un peu, <rire> je, je loupe un kill, euh, on fait un kill, ouais. une deuxième balle, je vois trois, deux gars, je fais une collate, j'avance dans le middle, je vois un gars, IEM, une collate, et boum, un quatrième gars, j'avance, j'avance, et là je loupe ma balle comme un con, et je crève. on va voir sur vue de l'ennemi, alors je fais toute l'équipe, hein. toute l'équipe, je les enchaîne, je fais, bon on va voir dans la ville de l'ennemi que je, voilà quoi, je fais une collate et tout Comme je vous ai dit, j'étais un peu deg hein. de Sur un moment plus j'ai mis, mis une screen sur Optix hein. Alors dédicace à toi mon petit Optix hein. euh, Les mecs On va terminer sur ce petit clip du dimanche commenté par un bon vieux euh, type Satex hein. Et on va se dire à la fois prochaine J'espère que, que ça vous a plu Likez, commentez, partagez Faites tout ce que vous voulez Mais s'il vous plaît, les mecs. Je vais pas, je vais faire un petit coup euh, en mode... Euh, <rire> voilà. <rire> C'est grâce à vous, tout ça. Bon, je vais faire un petit coup... Euh, une dédicace à vous, voyez. Merci, les mecs. Sérieusement, merci. Se réveiller le matin, aller sur la chaîne de la tips et tout, puis voir... Euh, boom, Bientôt 900 abonnés, bientôt 1000 abonnés. Et tout. Puis que ça monte de plus en plus. De plus en plus vite. T'es là, dans ta tête, t'es fier, tu vois. Puis après... Voir dans le live qu'il y a des mecs et tout, qui disent, euh, ouais, t'es texte et tout, ouais, type Siron et tout, t'as des épiques réactions des abonnés et tout, ça fait grave plaisir, je peux pas vous dire. Bon, on va se laisser sur euh, ce petit coup de, de joie, et euh, je vous dis à la fois prochaine, c'était texte bye tout le monde.